Nous sommes heureux de vous accueillir à cette sonnerie pour espérer, nous, c'est-à-dire le frère Renaud Silly, bonjour, le frère Éric Paulet, oh, bonjour. et moi-même, Emmanuel Perrier. Aujourd'hui, nouvelle page de notre d'hier, nous sommes le 23 avril, deuxième jeudi après la Pâque de l'an 2020. Le jour nouveau du Christ s'est levé et il nous illumine. Parmi les passions qui soulèvent le cœur de l'homme, l'espoir est celle qui lui fait aspirer aux entreprises difficiles. À ne considérer que ce mouvement de l'âme, inaperçu de tous nos instruments de mesure et d'imagerie médicale, il semblerait que l'espoir ne soit rien, qu'il ne pèse rien à l'échelle de l'univers, ou même à l'échelle d'une petite colline. Mais si l'on se tourne vers les réalisations de l'espoir, vers les entreprises difficiles qui se sont accomplies sous sa poussée, c'est l'inverse qui apparaît. L'espoir a conduit l'homme à poser ses pas sur la Lune. L'espoir a bâti toutes les multinationales qui règnent aujourd'hui sur le monde. L'espoir soutient la constitution des grands ensembles politiques. L'espoir anime les chercheurs, les ingénieurs, les commerciaux, les politiques, les gestionnaires, les militaires. La babélisation du monde, qui s'est incroyablement accélérée ces dernières décennies, n'existerait pas sans l'espoir de l'homme d'y trouver pouvoir, richesse et renommée. C'est véritablement à un défoulement inédit des espoirs humains, agglutinant les hommes dans des entreprises toujours plus hardies et plus gigantesques que nous avons assisté. Espoir insatiable aussi, car rien n'arrêtait le mouvement, et plus on réussissait, plus on espérait du plus grand, du plus fort, du plus puissant. Les crises économiques régulières ne semblaient apporter que des pauses momentanées. Les catastrophes imposées à la nature n'étaient qu'une nouvelle raison de s'engager dans de nouvelles entreprises. Tout cela, c'est l'espoir du cœur de l'homme qui l'a fait. Espoir insatiable, espoir consumant l'âme. Et cela est normal, car l'espoir de l'homme est fait pour espérer rien moins que Dieu. Et lorsqu'il vient à s'appliquer à la conquête du monde, un petit morceau de monde ne suffit pas. Et du reste, le monde lui-même ne suffit pas. Mais regardez les fruits de ces espoirs. Car, aussi gigantesques et herculéennes soient-elles, les entreprises humaines ne pourront jamais apporter ce qu'elles promettent. Toutes sont transitoires, et l'épidémie va se charger de nous le montrer. Toutes sont atteintes au prix de compromissions terribles avec le mal. Toutes s'achèvent dans la poussière. Voilà la rançon des espoirs que l'homme met dans ses propres forces. L'espoir humain lui sert à conquérir ce qui est à sa mesure. Et quelquefois on pense même que le monde est à notre mesure. Mais l'espoir humain ne peut pas conquérir ce qui le rassasie. Il lui faut le recevoir l'hérité de Dieu lui-même. C'est vers cet héritage que nous nous tournons aujourd'hui avec un texte de Saint Pierre, frère Renaud. De la première épître de Pierre au chapitre 1er. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui par l'abondance de sa miséricorde nous a fait renaître pour une vivante espérance par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage incorruptible, immarcessible et sans flétrissure, conservé pour nous dans les cieux, nous qui sommes sous la garde de la puissance de Dieu par la foi, en vue d'un salut tout prêt à se dévoiler au temps dernier. Réjouissez-vous en lui, même s'il faut traverser les chagrins d'épreuves diverses, afin que votre foi, passée par l'approbation, plus précieuse que l'or périssable que l'on éprouve par le feu, soit trouvé pour votre louange, gloire, honneur, lors de l'Apocalypse de Jésus-Christ. C'est Lui que vous aimez sans le voir, Lui en qui vous croyez jusqu'à présent sans le voir. Aussi exultez-vous d'une joie ineffable et glorieuse, vous disposant à recevoir le terme de votre foi, le salut de vos âmes. C'est pourquoi les reins de votre esprit étant saints, veillez, espérez jusqu'au bout la joie, qui doit vous arriver lors de l'Apocalypse de Jésus-Christ. » Alors, Frère Renaud, ce texte euh, rejoint d'autres textes euh, que euh, nous avons étudiés sur euh, la présence des, des chagrins ou des épreuves, euh, la, la présence de, de l'espérance dans la vie du chrétien qui, qui euh, attend euh, la, la vie éternelle, qui, se, se, qui va vers la vie éternelle. Mais ce texte nous apporte des dimensions nouvelles euh, qu'il nous faut explorer. Alors, ce texte est en effet traversé euh, par euh, toute une série d'expressions euh, qui expriment l'espérance et qui, d'ailleurs par bien des côtés, euh, synthétisent, rassemblent euh, un certain nombre de choses que nous avons vues euh, ensemble depuis quelque temps maintenant. Euh, et euh, j'en ai relevé à peu près six, en fait, euh, qui montre que c'est vraiment ce thème-là hein, de l'espérance qui euh, structure tout ce début de euh, l'Épître de Pierre. Ça se comprend. Euh, on pense que ça fait, elle est parmi les derniers euh, écrits du Nouveau Testament. Et, et donc, euh, d'une certaine manière, au moment hein, où les, les, la parole sacrée, la parole inspirée, va se taire pour toujours, <rire> puisqu'il n'y aura plus d'auteur inspiré avant la parousie, eh bien, on dirait que un des derniers auteurs sacrés veut nous laisser avec un grand témoignage d'espérance. Et là, il y a certainement une, une haute convenance euh, historique et aussi pour la vie de l'Église. Et il est important que ce soit Saint Pierre qui. Et en qui plus, nous le laisse. exactement, tout à, fait, voilà, oui. tout à fait. Voilà, tout à fait. La Pierre vaste. de l'Église qui nous laisse, ça, qui nous parle de sa propre fermeté. Voilà, ou exactement. Qui nous encourage voilà. à partager sa propre fermeté. Alors, donc, parmi ces expressions, il y a donc la première que je ne vais pas commenter ici, puisque, d'une certaine manière, c'est celle qui, qui introduit le thème, la vivante espérance, tu nous en parleras, je pense, donc ce n'est pas la peine d'épiloguer, mais moi je le prends justement, justement comme une sorte d'annonce, et qui ensuite va être déclinée. Le deuxième, pour un héritage incorruptible. Euh, alors, qu'est-ce que ça signifie ici euh, L'héritage... Euh, on voit bien que ça prend sa place, c'est une expression très classique dans la Bible, qui prend place dans la théologie de l'Alliance, c'est-à-dire que l'objet de l'espérance, comment est-ce qu'on l'atteint Eh bien, c'est en vertu de l'Alliance par laquelle Dieu nous a, euh, a fait de nous ses fils, et que donc, à ce titre-là, en tant que fils, nous sommes héritiers. Et donc, euh, on voit bien que ce thème est intimement lié à la filiation, à cette capacité que nous donne l'Esprit Saint de nous tourner vers Dieu en l'appelant Abba, euh, mon Père. Donc ici, bien entendu, il n'y a pas d'espérance sans ça, où l'espérance est inclue, son objet est in, intimement inclus dans, dans euh, cette confession de Dieu Père et dans cette confiance avec laquelle eh bien, nous nous adressons à lui et donc nous attendons les biens des fils. Donc c'est intéressant comme première modalité en quelque sorte pour entrer dans l'espérance. Ensuite, conservé pour nous dans les cieux, oui, ça veut dire que l'objet de l'espérance, eh de fait, il est euh, au-delà de ce monde. Euh, il est euh, conservé, ça c'est un terme que l'on trouve, par exemple, dans certaines traditions euh, intertestamentaires, euh, qui parlent des, de ces objets du paradis que Dieu a gardés près de lui, euh, pour qu'ils ne soient pas... Euh, corrompu par, euh, par les hommes sur Terre. Et il y a un certain nombre d'objets comme ça euh, qui, qui, font, qui sont dans le paradis. Et, et L'Arche d'Alliance en fait plus ou moins partie. Enfin, il, y a des, il y a diverses traditions juives là-dessus. Euh, en tout cas, l'idée sous-jacente, c'est de nous montrer que l'objet de l'espérance n'appartient pas à ce monde-ci, puisqu'il est conservé dans les cieux. Il est mis à part. Euh, par ailleurs, euh, il n'appartient pas à cette création-ci, et dans une certaine mesure, l'objet de l'espérance se confond avec Dieu lui-même. Et donc, il précède cette création. Donc c'est pour ça qu'il est conservé à part, il est séparé, il est transcendant. Donc ça, on pourrait dire qu'après ce qui est la cause efficiente de l'espérance qui est en nous, qui est l'alliance, il y a son objet, c'est-à-dire son objet là dans, enraciné dans le dogme, dans le contenu même de notre foi, qui est Dieu, et donc qui n'appartient pas à ce monde. Ensuite, troisième modalité, ou quatrième, pardon, en vue d'un salut tout prêt à se dévoiler au temps dernier. Et ici, on voit que cette modalité de l'espérance, euh, c'est un vocabulaire apocalyptique, vous voyez, euh, tout prêt à se dévoiler au temps dernier, c'est typique de ce vocabulaire, euh, l'apocalyptique la, étant un genre qui, entend euh, comment dire, préciser le sens de l'histoire. Pas comme euh, les auteurs marxistes ou hegeliens, mais euh, c'est-à-dire que le, le, ce monde va vers un terme, euh, et ce terme, c'est un terme de salut, euh, dont nous sépare le voile de ce monde. Euh, et donc, ça je dirais que c'est l'espérance, d'un point de vue qui est plus historique, en quelque sorte, c'est-à-dire comme euh, accomplissement, du monde dans lequel nous vivons, et travaillons et œuvrons en essayant de nous convertir à Dieu. Et nous, nous avions vu aussi dans un autre épisode que ce dévoilement euh, est, est précisément la réalisation de l'espérance dans la mesure où cette espérance euh, elle est une entrée dans la connaissance de Dieu, hein, et de, dans, dans la vision de Dieu. Donc euh, il y a toujours ce lien entre ce qui fait, ce qui réalise l'événement final, et un dévoilement, c'est-à-dire une, une, une, une mise à plat, une mise en évidence, par le haut, c'est par le haut oui, que oui, notre oui, espérance oui. Est, est, est élevée vers Dieu. Bien sûr, et là on, on sent que c'est intéressant parce qu'on se rejoint, ça m'a frappé, et toi aussi frère Eric, semble-t-il, euh, euh, le fait que ce texte montre vraiment que ce qui nous sépare de l'objet de notre espérance, ce n'est pas, de cette ob... enfin, pas un, un, uniquement l'atteinte de cet objet, c'est la, la, le voile sous lequel il nous est donné. Et à savoir que nous sommes actuellement dans un monde sur lequel nos yeux sont en quelque sorte couverts d'un voile, le voile de la foi aussi d'ailleurs, et qui appelle à... Ce pas que nous ne possédions pas cet objet de notre espérance, mais en revanche, nous, le... nous, le... nous en sommes séparés par une certaine inconnaissance. Et donc ça, c'est un élément intéressant. Euh, ensuite, le... le... Euh, cinquième euh, manière de parler de l'objet de l'espérance, vous disposant à recevoir le terme de votre foi, le salut de vos âmes, euh, alors je dirais ici que c'est une modalité qui est plus morale, pour le coup, puisque euh, le, le, le salut de vos âmes, oui, ça veut dire que bah, vos âmes, qui sont régénérées par le, par le sang du Christ, par la culture de la vertu, par les efforts que vous faites pour vous améliorer, euh, le salut, c'est ça. C'est aussi la victoire sur nous-mêmes, nos propres passions, euh, sur la, la, le règne de l'Esprit en nous, en quelque sorte, euh, et euh, évidemment que ce règne de l'Esprit fait partie de l'objet de notre espérance. Hein, simplement, euh, actuellement, il n'est pas encore arrivé à son terme, puisque nous continuons à pécher. Du, du reste, on, ce qui est intéressant ici, c'est bien, c'est vous disposant à recevoir. On reste voilà. toujours dans la, dans la thématique oui, oui. de l'héritage, hein, oui. de ce que l'on reçoit. Oui. Euh, quand bien même tout ce que l'on fait, et vraiment on le fait, pour, en vue de cette vie éternelle, mais il n'empêche que quoi quels que soient nos efforts, c'est ce, toujours l'objet d'un don. C'est mmh, Dieu oui, qui Dieu. doit nous donner cet héritage. Hein, c'est oui, nous oui, qui, oui, oui, oui, qui l'arrachons euh, des mains de, de celui qui nous le promet. Exactement. Et le dernier, euh, le, le, dernier le sixième, euh, la sixième modalité, euh, elle ne surprendra personne espérer jusqu'au bout la joie. Qui doit vous arriver lors de l'Apocalypse de Jésus-Christ. C'est-à-dire que ben, le terme, c'est la joie. Ce <rire> n'est pas étonnant, puisque la joie est la finalité euh, par excellence. Euh, le, le, la fruition le, le, le, de l'objet bon. Euh, et donc, euh, parfaitement ici, en, en accord avec le verbe qui le, qui le gouverne, espérer. Hein, espérer cette joie. Euh, euh, comme, alors là, on est vraiment dans l'ordre de tout. De, de, de ce qui est ce goût qui ne, dont la bonté ne passera pas, hein, qui doit durer pour toujours. Euh, alors, euh, le, le, oui, c'est pas un hasard, si au fond, dans cette, cette sorte de grand hymne hein, qui ouvre l'épître de Pierre euh, à l'espérance, eh il se termine par euh, une dernière qualification qui est celle de l'allégresse. Voilà. Puisque c'est elle, elle qui est l'objet de notre espérance, avec tout ce qui précède, bien sûr. Le, le repos de tout mouvement, c'est-à-dire voilà. ce moment oui. où, où tout mmh. ce mouvement qui nous anime, ces espoirs hein, insatiables qui sont toujours en, en route, mmh. hein, le jour où tout d'un coup ces espoirs s'apaisent, parce qu'enfin on, on est dans, la, dans ce qu'on ce, ce qu cherchait. Voilà, Et voilà. donc là, à ce moment-là, il y a la joie qui... qui voilà. Comme au, quand on arrive au sommet d'une un, montagne après mmh. des jours de marche, et que euh, y a, y a, selon, tout d'un coup, il y a une espèce de, de plénitude hein, à avoir atteint ce que l'on espérait. Voilà, vous savez que la, la joie est un fruit de l'Esprit-Saint, hein, chez, chez saint Paul et chez saint Thomas, après dans la tradition. Donc euh, ici, c'est clair que c'est à cette joie dans l'Esprit qu'il fait référence, mais euh, simplement c'est une joie définitive. Alors, euh, il y a de fait quelque chose de très frappant. Donc, nous avons déjà noté euh, l'insistance avec laquelle euh, Saint-Pierre nous décrit l'objet de l'espérance comme euh, actuellement invisible. Vous avez vu que ce salut est tout prêt à se dévoiler, donc ça veut dire qu'il est encore couvert d'un voile. Euh, euh, et ensuite, c'est lui que vous aimez sans le voir. Donc, euh, on, on, là, c'est bien la même chose, c'est qu'on atteint à l'objet, mais, euh, mais pas en le voyant. C'est d'ailleurs quand même la grande qualité, une des grandes qualités de la volonté, euh, entre autres, c'est que la volonté peut se repêtre et tendre vers un objet qu ne voit, enfin, que, que l'intelligence ne voit pas. L'intelligence est foncièrement insatisfaite lorsqu'elle est couverte d'un voile. C'est pour ça que la foi pas, euh, ne durera pas toujours puisque lorsque notre intelligence sera mise en, de, en, en évidence de l'objet divin par la vision béatifique, ben, il n'y aura plus de foi, puisque croire, ça n'est pas voir, et voir, ça n'est plus croire. Euh, mais en revanche, la volonté, elle, possède cette capacité d'aller à l'objet, même qu'elle ne connaît pas, pas complètement en tout cas. Et, et donc, euh, il y a quelque chose qui, qui qualifie très profondément l'espérance chrétienne, euh, pourquoi est-ce qu'il peut parler en termes d'invisibilité et tout cela C'est précisément parce que ce qui nous sépare de l'objet de notre espérance, ben c'est un nuage d'inconnaissance en, en quelque sorte, une nuée qui le couvre. Et il y a un parallèle ici hum. entre euh, la foi qui est sous le voile, donc ce que tu dis, là, toute cette dimension de, de, de, de, de, de, ce, qui est, de ce qui est invisible et qui donc euh, maintient dans cette attente... Euh, et du côté de l'espérance, le fait de veiller. Je suis très frappé par la, la reprise par Saint-Pierre de, de cette phrase fondamentale de la Pâque, finalement, où euh, quand, il, quand il reprend euh, Exode sur euh, oui. euh, « Tenez-vous, les reins de votre esprit étant saints hein, », donc c'est le rappel de, de la, la veillée d'armes avant Alors, de traverser la mer Rouge ouais. et d'être libéré, ouais. euh, on, euh, En fait, on attend le signal, on ouais. attend... La, et il y a cette dimension d'une... Tout est prêt, on est, on est prêt ah. à, à, à y aller, on est prêt à partir, mais on est dans cette attente. Donc c'est cette dimension de, de, la, de la même manière que pour la foi, c'est sous la forme du voile donc, que se passe la, la, la tension, oui, vers, oui, ce, oui, ce qu'on oui. qu qu n'a pas encore du point de vue de l'espérance, c'est sous le mode de la veille, sous le mode de, du désir qui qui, voilà. qui, qui est comme un feu qui est là et qui, et qui nous tient près, qui nous tient en éveil, qui nous tient en éveil. Et voilà, et de fait, c'est ce ce tout à fait ce que tu dis, puisque, tout à fait juste, puisque le... qu'est-ce qui motive... Euh, enfin, qu'est-ce qui montre que cette espérance est, est concrètement euh, inscrite, c'est justement que l'on est tout prêt à partir. Les reins de votre esprit est enceint. On a déjà quitté les réalités de ce monde. Et c'est euh, justement le grand effet de l'espérance le, le, chrétienne est de nous désapproprier du monde. A savoir que l'espérance chrétienne nous fait paraître les réalités de ce monde, non pas comme pas bonnes, mais comme inférieures à ce que nous désirons vraiment. Et donc c'est comme ça qu'on se retrouve, les reins de l'esprit étant sains. C'est-à-dire tout prêt à partir. Et ça est exprimé d'une façon admirable chez Bossuet, bien entendu, on n'est pas surpris. Euh, justement, au moment de commencer une méditation sur l'Eucharistie, on n'en est pas surpris non plus. On y reviendra peut-être une autre fois. Voilà ce que dit le grand docteur. On sait que le mot de Pâques signifie passage. Une des raisons de ce nom, c'est que la fête de Pâques fut instituée lorsque l'ancien peuple devait sortir d'Égypte, pour passer à la terre promise, à leur, pierre, à leur père. Ce qui était la figure du passage que devait faire le peuple nouveau de la terre à la céleste patrie. Toute la vie chrétienne consiste à bien faire ce passage, c'est à quoi notre Seigneur va diriger plus que jamais toute sa conduite. La première chose que nous devons remarquer, c'est que nous devons faire cette Pâque ou ce passage avec Jésus-Christ. Ô Jésus, je me présente à vous pour faire ma Pâque en votre compagnie, « Je veux passer avec vous du monde à votre Père, que vous avez voulu, qui fut le mien. »« Le monde passe, dit l'apôtre. La figure de ce monde passe. Mais je ne veux point passer avec le monde, je veux passer à votre Père. C'est le voyage que j'ai à faire, je veux le faire avec vous. » Dans l'ancienne Pâque, les Juifs qui devaient sortir d'Égypte pour passer à la terre promise devaient paraître en habits de voyageurs. Le bâton à la main, une ceinture sur les reins. Afin de relever leurs habits, leurs souliers mis à leurs pieds, toujours prêts à aller et à partir. Ils devaient se dépêcher de manger la Pâque afin que rien ne les retint. C'est la figure de l'État où doit se mettre le chrétien pour faire sa Pâque avec Jésus-Christ, pour passer à son Père avec lui. « Ô oh, mon Sauveur, recevez votre voyageur, me voilà prêt. Je ne tiens à rien. Je veux passer avec vous de ce monde à votre Père. »« D'où me vient ce regret de passer ?» « Quoi, je suis encore attaché à cette vie Quelle erreur me tient dans ce lieu d'exil ?« Vous allez passer, mon Sauveur, et résolu que j'étais de passer avec vous. « Quand on me dit que c'est tout bon qu'il faut passer, je me trouble. « Je ne puis supporter ni entendre cette parole. « Lâche, voyageur, que crains-tu « Le passage que tu vas faire est celui que le Sauveur va faire aussi dans notre évangile. « Craindras-tu de passer avec lui ?»« Passons donc de ce monde avec joie. » Mais n'attendons pas le dernier moment pour commencer notre passage. Lorsque les Israélites sortirent d'Égypte, ils ne devaient pas arriver d'abord à la terre promise. Ils avaient 40 ans à voyager dans le désert. Ils célébraient néanmoins leur Pâques parce qu'ils sortaient de l'Égypte et qu'ils allaient commencer leur voyage. Apprenons à célébrer notre Pâques dès le premier pas. Que notre passage soit perpétuel, ne nous, arrons, ne nous arrêtons jamais. Ne demeurons point, mais campons partout à l'exemple des Israélites que tout nous soit un désert ainsi qu'à eux soyons comme eux toujours sous des tentes notre maison est ailleurs marchons marchons marchons passons avec Jésus-Christ mourons au monde mourons-y tous les jours disons avec l'apôtre je meurs tous les jours je ne suis pas du monde je passe je ne tiens à rien alors frère Eric après avoir appris à mettre notre ceinture et à la garder toujours euh autour des reins, pour, dans, dans, dans cette, cette attente pascale hein, de, du, du passage, eh bien, on, on peut se tourner vers un père de l'Église pour, pour alimenter notre méditation. Oui, saint Ambroise, un évêque qui, qui, je crois, donne une, une vision très, très concrète de, de ce passage. De ce passage qui, qui est chez lui, plus qu'un qu qu passage à pied, d'une certaine façon, un passage au vol. On a vraiment eu une idée de, de soulèvement, d'enlèvement avec Ambroise. Tout à l'heure, frère Emmanuel, tu parlais des passions qui soulèvent. Et trop souvent, je crois, notre vie consiste à, à faire des sauts de mouton à, à, à, à travers nos différents petits espoirs. Euh, L'évêque Ambroise, à Milan, dans sa cathédrale, va vraiment donner à, au peuple, au peuple de Milan, le goût de, cette, de cet enlèvement dans le ciel qui est présent, je crois vraiment profondément présent dans ce texte de Saint-Pierre, qui nous parle d'un héritage qui n'est pas ici-bas, qui est au ciel, incorruptible, avec les notes, les six notes que nous a bien expliquées le, le, frère, le frère Renaud. Et pour Ambroise, cet héritage, c'est ce bien commun que tous les fils ont en commun, profitent, c'est l'Église, c'est l'Église. Et, et cette Église qui passe d'un état ici-bas où elle expérimente des chagrins, où elle, est dans, elle vit de la foi, à l'état céleste, à l'état de gloire. Mais dès ici-bas, ici le texte de Saint-Pierre parlait d'une joie glorieuse. Déjà, il y a l'idée même que sur terre, cette joie de l'Église a quelque chose déjà de cette gloire qui lui sera donnée qui est encore à venir c'est donc ce, ce passage de la terre au ciel ce mouvement de gloire en quelque sorte une assomption comme une, une église qui est emportée mmh. vers le ciel que va, que va décrire Ambroise dans, dans ce texte que, que je vous propose qui, qui, qui concrétise je crois de façon extraordinaire l'espérance de l'église s'il fallait donner un titre à ce texte ce serait l'espérance de, de l'église je vous lis ce texte. C'est un, un texte toujours extrait d'une des, des plus belles œuvres d'Ambroise, les commentaires sur Saint-Luc, qui est en fait une compilation de sermons qu'il a, qu a prêchés dans les années 380. Période compliquée dans Milan, puisque toute une partie de la population chrétienne de Milan a versé dans l'hérésie d'Arius. Même certaines forces politiques étaient de ce côté-là. Donc on a vraiment un prédicateur, un pasteur, qui doit animé, encouragé et euh, presque de façon euh, énergique vous, son, son peuple. Cet extrait du livre 2 de, de ses compilations, L'espérance de l'Église. La mère des vivants, la mère des vivants, C'est donc l'Église que Dieu a construite, ayant pour pierre d'angle le Christ Jésus lui-même, en qui tout l'édifice est appareillé et s'élève pour former un temple. Maintenant encore, l'Église se construit. Maintenant encore, elle se forme. Maintenant encore, elle est façonnée. Elle est créée. Aussi, l'Écriture a-t-elle usé d'une expression nouvelle que nous sommes surélevés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Maintenant encore, la maison spirituelle s'élève pour un sacerdoce saint. Venez, Seigneur Dieu, construisez la cité. Voici la demeure spirituelle, voici la cité qui vit à jamais, car elle ne saurait mourir. C'est bien elle, la cité de Jérusalem, que maintenant l'on voit sur terre, mais qui sera transportée au-dessus d'Élie, car elle est aimée du Christ comme étant glorieuse, sainte, sans tache, sans ride. Telle est, en effet, l'espérance de l'Église. Elle sera certainement emportée, enlevée, transportée au ciel. Voyez, Élie fut emportée sur un char de feu. L'Église, elle, sera aussi emportée. Vous ne me croyez pas Croyez-en du moins Paul, en qui le Christ a parlé. Nous serons emportés, dit-il, sur les nuées, au-devant du Christ, dans les airs. Et de la sorte, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Pour la construire, donc, beaucoup sont envoyés. Envoyez les patriarches, envoyez les prophètes, envoyez l'archange Gabriel. D'innombrables anges y sont appliqués. Et la multitude de l'armée céleste loue Dieu parce que la construction de cette cité se faisait proche. Beaucoup y sont envoyés, mais le Christ seul l'a construit. Pourtant, il n'est pas seul, parce que le Père est présent. Et s'il est seul à construire, il ne revendique pas pour lui seul le mérite d'une telle construction. Il est écrit du temple de Dieu que construisit Salomon et qui figurait l'Église, Qu'ils étaient 70 000 à transporter sur leurs épaules et 80 000 tailleurs de pierre. Que ces anges viennent, que viennent les tailleurs de pierre, qu'ils taillent le superflu de nos propres pierres, qu'ils en polissent les aspérités, que viennent aussi ceux qui portent sur les épaules, car il est écrit On les portera sur les épaules. Cette belle image des prophètes et des anges qui, qui nous aident à porter sur les épaules les pierres que nous sommes, en, en polissant jour après jour chacun de nos péchés, eh bien c'est vraiment cette, une des petites images qui participent de cette grande image de la surélévation de l'Église de la terre jusqu'au ciel. Alors c'est vrai que dans le texte que nous avons lu, on entend Saint Pierre nous parler de individuellement, hein, nous dire restez les reins saints, euh, euh, regardez euh, votre, votre héritage, euh, regardez, voilà. Mais il ne faut pas oublier que c'est Pierre qui nous parle et qu'en réalité, c'est bien d'une réalité, euh, c'est bien d'une oui, communauté, d une, d une communauté Commun hein, euh, de, de l'ensemble des chrétiens qu'il s'agit, chacun ayant les reins saints et étant, recevant le, le soutien de tous les envoyés que, de Dieu pour euh, maintenir cette espérance vivante oui. et, et ce pas, préparer, ce passage. préparer ce passage. On sent vraiment dans cette prédication Ambroise évêque, pasteur, qui, qui veut vraiment consolider le peuple qu'il a devant lui. Et mm. on sent qu'il faut vraiment qu'il y ait une unité de plus en plus forte dans l'Église, dans l'Église visible de tous ces gens, petits, grands, de tous les métiers possibles, qu se, vraiment qu'ils appartiennent à un corps qui, appartient, qui ait une même dynamique, une même espérance pour euh, lutter contre les difficultés du temps qui sont, euh, dans mille ans, les l'hérésie arienne. Et on retrouvera d'ailleurs le même souci dans la suite de l'épître de Pierre sur, euh, sur l'Église, oui. euh, la, la dimension ecclésiale. Hein. Évidemment, on n'est jamais... Euh, tout, tout ce mouvement intérieur, c'est à l'intérieur de chacun de nous que ça se passe, mais en réalité, c'est bien d'une même... Voilà. communauté qu'il voilà. s'agit, ouais. puisque Dieu suscite cela ouais. Dans, ouais. dans une multitude voilà. d'âmes ouais. en même temps. Absolument, absolument. C'est le même Ambroise qui sera capable vraiment de réunir comme un camp à l'intérieur d'une église les fidèles pour lutter contre les invasions des, des Ariens qui voulaient s'accaparer d'une église catholique pour la donner à l'église arienne, grâce à son chant, grâce au psaume. On a vraiment, et je crois que nous en ce temps d'épidémie euh, il faut qu'on vive cette réalité là on a chacun notre espérance mais cette espérance elle est commune à toute l'église que nous formons ensemble comme catholique oui. et à ce surélèvement de l'église de la terre à l'église du ciel euh, s'ajoute ou en tout cas est, est, est présent aussi ce, ce dont nous parle très fortement le texte de Saint Pierre c'est le Christ le Christ vous l'aimez sans le voir ce Christ qui est voilé dans notre, dans notre vie sur terre et qui va se révéler. On a deux fois l'occurrence, je crois, Apocalypse de Jésus-Christ, révélation de Jésus-Christ, dévoilement de Jésus-Christ. Et, et ce thème est très présent dans, dans la spiritualité d'Ambroise, qui s'appuie ici sur un des grands thèmes qu'il emprunte à un auteur du 3 siècle, Origène, l'ombre, être à l'ombre du Christ. Toujours un extrait donc, de ses commentaires sur Saint Luc, au livre 7. « Connaître le Christ, c'est la vie éternelle. » D'après Jean 17, 3. « Qui est maintenant à la portée des justes, sous les ombres. Mais dans l'avenir, le Christ sera face à face. À l'ombre de ses ailes, David a espéré. » Psaume 56. « L'Église a désiré son ombre et s'y est assise. » Si votre ombre, Seigneur Jésus, est si profitable, que nous donnera votre réalité Comme nous vivrons quand nous ne serons plus dans l'ombre, mais dans la vie elle-même. Car à présent, notre vie est cachée avec le Christ en Dieu, mais lorsque paraîtra le Christ notre vie, alors, est-il dit, nous aussi apparaîtrons avec lui dans la gloire. On a un petit peu cette même expression chez Paul, Colossiens 3.3. Mmh. « euh, Quand le Christ paraîtra, quand le Christ se manifestera. »« Aimable est cette vie-là qui ne connaît pas la mort, car cette vie corporelle connaît la mort par destin naturel. »« Souvent aussi, l'âme même connaît la mort par la souillure du péché, car l'âme pécheresse meurt. » Mais Lorsque fortifiée et affermie par la béatitude, elle commencera de n'être plus sujette au péché, notre vie ne sera plus mortelle, mais héritera de la vie éternelle. » On a cette économie de le Christ que nous connaît d'une manière ombrée, d'une certaine façon, dans l'ombre, et ce Christ qui sera dévoilé, manifesté, et qui correspondra à cette église du ciel, où nous profiterons ensemble de cet héritage dont parlait Saint-Pierre. Et donc qui est effectivement le, le bien promis le bien à l'espérance. Oui. J'aimerais revenir pour ma part vers le, le début, puisqu'on on a, on a bien éclairé l'ensemble des étapes de ce texte, et puis sa, sa grande finale pascale, hein, mm -hmm. y compris à la fois individuelle et, et dans sa dimension ecclésiale mm -hmm. de, du peuple de Dieu. Euh, je voudrais revenir sur, euh, sur le, le point de départ euh, frère Renaud que tu as souligné de, de, de ce texte euh, qui est euh, que dans l'abondance de sa miséricorde euh, le Père de Jésus-Christ de notre Seigneur Jésus-Christ nous a fait renaître pour une vivante espérance et, euh, et j'aimerais juste interroger avec l'aide de, de saint Thomas cette expression, l'apparition de cette expression de, de vivante espérance c'est-à-dire qu'on on voit très bien euh, ce que peut être l'espérance, pourquoi est-ce que Pierre, ici, vient rajouter euh, cette, ce qualificatif de, du fait qu'elle est vivante Est-ce que ça veut dire qu'il y a une espérance qui est morte Est-ce que ça veut dire qu'il y a une espérance qui, euh, euh, habituellement, n'est pas vivante, mais qui, là, tout d'un coup, devient vivante Alors, on voit bien que, euh, chez Pierre, là, il y a un lien avec le fait que c'est une vivante espérance, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. C'est dans la mesure même où c'est l'espérance que nous a donné un ressuscité, celui qui vit, et bien forcément, cette espérance, mmh. elle est vivante. Hein? Il, y a, il y a un lien. Mais j'aimerais justement approfondir le, comment l'espérance en elle-même, ce n'est pas simplement l'espérance qui nous vient d'un vivant, mmh. mais c'est euh, parce que cette espérance vient d'un vivant, elle nous donne une espérance vive, vivante, active. Alors, euh, Premier, euh, premier élément qui est euh, que euh, euh, Pierre évoque une, une espérance qui est une espérance qui a son origine du Christ, que, que, que le Christ nous donne. Euh, je prends un petit texte, un court extrait de son commentaire sur Romains, sur Romains 2, euh, à propos de, lorsque Paul parle de l'espérance de la gloire de Dieu... Voici ce que dit Thomas, l'espérance est inscrite en nous par le Christ. Et cette gloire qui sera achevée en nous à l'avenir, entre-temps, elle est commencée maintenant en nous par l'espérance. Donc, quand on parle de l'espérance de la gloire, cette gloire, c'est ce qui est espéré, et cette gloire, elle sera achevée à l'avenir, mais maintenant, pour l'instant, elle est commencée sur le mode de l'espérance. Et c'est cette espérance-là que le Christ dépose, inscrit en nous. Donc voilà l'auteur, celui d'où vient cette espérance vivante, le Christ vivant euh, qui nous donne une espérance vivante. Deuxième aspect, maintenant, euh, Saint-Pierre parle d'une régénération, d'une nouvelle naissance. Regardons un instant cette nouvelle naissance. Voici, euh, euh, il, y a un autre, il y a un endroit dans l'Évangile où le Christ parle de régénération, outre évidemment euh, Saint Jean, c'est Matthieu 19. Euh, Matthieu 19, lorsqu'il dit aux disciples, je vous le dis à vous qui m'avez suivi, dans la régénération, quand le Fils de l'homme siégera sur son trône de gloire, vous siégerez, vous aussi, sur douze trônes. Donc à nouveau, on voit régénération et gloire. Hein, le, le lien entre régénération et gloire. Voici le commentaire de Thomas. Il y a une double régénération. L'une, c'est la régénération de l'esprit et elle arrive par la grâce du baptême. C'est celle dont parle Pierre dans son épître. Il nous a régénérés dans une espérance vivante. Et puis, il y a Pardon, il y a la ré, la, la, aussi la deuxième régénération, c'est la régénération du corps, car de même que l'Esprit est régénéré par la grâce, de même dans la résurrection, il ressuscitera nos corps. Mm -hmm. euh, et Thomas cite Philippiens 3, mm -hmm. il reformera nos corps, le corps de notre humilité en le configurant à son corps de gloire. Mm -hmm. Donc en fait, la. la, la le Christ, nous communique, lui qui est vivant, nous communique effectivement une double régénération, première régénération dans le baptême, où nous sommes plongés dans sa mort et sa résurrection, pour que l'âme revive, soit libérée du péché originel, et soit renouvelée de l'intérieur. Et c'est à ce moment-là que le Christ inscrit en nous cette espérance, l'espérance de la gloire. Et puis, deuxième temps, c'est lorsque le Christ reformera nos corps à l'image de son corps de gloire. Euh, notre, nos corps seront dispersés dans la poussière et le Christ les réunira, le réunira à notre âme pour le faire revivre et à ce moment-là, nous revivrons donc corps et âme. Donc, euh, on voit ici que cette régénération dont, euh, dont il est parlé, cette nouvelle naissance, c'est une nouvelle naissance véritablement dans le Christ. Qui inscrit en nous sa propre vie, vie par l'espérance dans l'âme et sa vie dans nos, propres, dans nos corps lorsque il les conformera à son corps de gloire. Euh, je, je, je vais ensuite vers euh, ce, euh, cette, cette dimension de l'espérance qui donc qu'on a vu depuis le début de notre entretien, euh, de notre discussion sur ce passage, cette transition dans laquelle l'espérance nous place, puisqu'elle nous tient les, les reins sains, euh, prêts, et elle nous dispose, elle nous fait déjà oublier les, les biens de ce monde, euh, et elle nous, elle, ou en tout cas, elle nous fait aspirer à des biens plus hauts, et plus euh, ceux, ceux qui rassasient vraiment. Et ici, je voudrais citer un, un autre commentaire de Thomas sur Galate 4, 26, Lorsque Saint Paul parle des, euh, des, deux, euh, des deux des deux mères, euh, la mère de, selon de l'esclavage, la mère de de, de, de l'homme libre, euh, et donc où Paul parle de pour la mère de l'homme libre, la Jérusalem, cette mère, figure la, la Jérusalem d'en haut qui est libre et qui est notre mère. Voici ce que dit Thomas sur cette Jérusalem. Cette Jérusalem peut s'entendre de deux manières. Car nous pouvons voir dans cette mer, cette mer qui est cette Jérusalem d'en haut, nous pouvons voir dans cette mer, soit celle par laquelle nous sommes engendrés. Et celle-là, c'est l'Église combattante, l'Église qui est dans le combat. Soit nous pouvons voir cette mer en laquelle nous sommes engendrés comme des fils, et elle, cette seconde mère, c'est l'église du triomphe. Et donc, nous, la, la, cet engendrement, le rapport à notre mère, euh, le rapport à notre mère, il est soit, c'est elle qui nous engendre, et ça c'est le baptême, soit c'est celle en laquelle nous devenons fils, et ça c'est l'église du ciel, c'est la mère du ciel. Euh, euh, ainsi donc, nous sommes engendrés dans le présent par l'Église combattante pour accéder à celle du triomphe. Et cette mère, elle est dite par Paul en haut, elle est donc sublime au sens euh, originel de la sublimité, de l'élévation, de la noblesse, par la vision à découvert de Dieu et par la fruition parfaite de Dieu, pour ce qui concerne l'Église du triomphe. Mais cette mère, elle est sublime par la foi et l'espérance, pour ce qui concerne l'Église combattante. » Et donc, on voit que Thomas, ici, nous montre que cette, cette Jérusalem à laquelle nous appartenons, c'est celle qui nous enfante en nous, en nous nous insérons dans son sein, en nous par le baptême, en, en nous livrant, en nous insérant dans le baptême et c'est le moment où nous sommes régénérés où nous recevons où le Christ imprime en nous, cette inscrit en nous cette espérance. Et ici, cette église, elle est sublime, elle est déjà elle est de Dieu parce que elle vit de la foi et de l'espérance. Et ayant reçu cette fois cette espérance, elle est dans le combat, dans le combat des enfants qui ont été régénérés dans leur âme. Mais cette Église, elle est aussi notre mère, en ce qu'elle est faite pour accueillir des enfants et des enfants dans la gloire. Et là, c'est l'Église du triomphe. Et celle-là, c'est l'Église qui voit Dieu à découvert et qui jouit parfaitement de Dieu. Donc, on voit ici que l'engendrement nous, nous place face à cette question de, de, de notre origine, de l'héritage, euh, euh, du point de vue ici de la mère, euh, l'Église comme mère, et effectivement nous sommes enfants, nous sommes engendrés, et euh, euh, l'Église ici est la mère de cet enfantement. Maintenant, ce que... Euh, ça c'est du point de vue de l'Église, mais dans cette régénération pour une vivante espérance, il y a aussi cette dimension paternelle qui est celle de l'héritage qui nous est promis par le Père. Hein? Donc la Mère nous enfante, l'Église nous enfante, et euh, le Père euh, de Jésus, notre Seigneur Jésus-Christ, lui, nous réserve, nous a réservé dans le ciel, cet héritage. Euh, voici un dernier petit texte de, du Compendium de théologie, euh, où saint Thomas donc, rassemble de manière concise l'exposé de la foi. Voici ce qu'il dit. « Ceux qui ont été faits des fils, donc ici, qui ont reçu par le Christ, la foi et l'espérance, hein, euh, qui ont été faits des fils par le Christ. »« Ceux euh, qui ont été faits des fils, alors, excusez-moi, faits des fils, c'est pas le Christ qui fait des fils, c'est le Christ qui nous donne sa vie, et parce qu'il nous donne sa vie, cette espérance et cette foi sont en nous, » Et donc, nous sommes comme conformés au Christ, nous sommes comme le Christ, et nous donc nous devenons des fils grâce au Fils. Je, je reviens à mon texte. Ceux qui ont été faits des fils peuvent légitimement espérer un héritage. Quand on est fils, on a droit à l'héritage. Comme le rappelle Romain 8, 17, « Si vous êtes fils, vous êtes héritier. » C'est pourquoi, par cette nouvelle naissance, celle qui est donnée au baptême, celle de la, la, la vie de la grâce qui vient dans le baptême. Il revient à l'homme d'avoir une espérance plus haute, qui attend plus de Dieu. Le baptême nous a donné l'accès à un héritage qui est plus haut que ce à quoi aspirait l'espoir, l'espérance humaine. Car en réalité, l'espérance humaine... Euh, lorsqu'elle est sans la grâce, elle va espérer le bien, elle va espérer être rassasiée, elle va espérer un bonheur impérissable, mais elle n'espère pas la joie d'être fils, mm -hmm. hein? la joie de la vision du Père mm -hmm. euh, euh, en devenant fils. Donc, cette entrée dans la vie de la grâce nous donne une espérance plus haute qui attend plus de Dieu. L'espérance d'obtenir un héritage éternel, comme l'exprime Saint Pierre. Ainsi, par l'esprit d'adoption que, que nous avons reçu, nous nous écrions « Abba, Père », comme le dit Romains 8, 15. C'est pourquoi le Seigneur, le Christ, nous a montré la manière de prier qui naît de cette espérance, lorsqu'il a commencé sa prière par l'invocation du Père en disant « Père ». Et donc, euh, ce que Thomas, ici, vient souligner, c'est cette, cette dimension surnaturelle, l'espérance que, que Dieu donne, l'espérance comme vertu théologale, c'est véritablement une espérance qui renouvelle, qui régénère nos propres aspirations. Hein, et, et on l'a vu, elle nous fait passer dans l'état de, de l'attente, de la veille, euh, dans lequel, finalement, on a compris qu'aucun euh, des biens de ce monde ne suffira, mais que seul l'héritage des fils, l'héritage de ceux qui appellent Dieu Père, peut, et de la vision de Dieu, et de la connaissance de, du mystère de Dieu, euh, peut satisfaire notre espérance. Alors, euh, je voudrais ici... Finir donc pour, euh, par cette, ce par quoi j'avais commencé, qui est cette vivante espérance. On voit que euh, l'espérance, elle est vivante parce que c'est le Christ vivant qui nous la donne, qui l'inscrit en nous. On voit qu'elle est vivante parce qu'elle euh, nous fait entrer dans l'Église, euh, cette mère qui nous accouche, hein, qui, qui nous engendre à une vie. Hein, qui, qui, qui, qui nous fait entrer dans cette vie, qui nous fait passer de cette Église combattante qui vit sous le mode de l'espérance vers l'Église du ciel qui, qui, elle, reçoit la joie de la vision et de la fruition de Dieu. Et puis, on a vu que, euh, troisièmement, que cette, cette espérance, elle est vivante parce qu'elle euh, elle, elle nous élève à une aspiration plus haute elle nous, elle nous apporte mmh. une, une espèce de surcroît d'attente, hein, euh, alors que l'homme n'arrive même pas à être assasié avec sa petite espérance à lui, mais en fait, elle nous apporte encore plus, mmh. euh, une espérance encore plus, et euh, ce qui est euh, le propre de l'espérance, c'est que l'espérance euh, espérée, c'est être attaché à une fin dont on sait qu'il est possible de la posséder. Lorsque le Christ vient nous, nous parler de cet héritage incorruptible, de cet héritage des fils, il, nous, il apporte à notre espérance un surcroît, quelque chose au-dessus. Et on pourrait se dire, mais alors, si c'est encore au-dessus, déjà, avec notre espérance de ce monde, euh, on n'arrive pas à être assasié, mais alors là, il nous fait miroiter quelque chose encore plus haut qui va donc, de quelque manière, nous frustrer encore plus. Mais c'est l'inverse qui est vrai. C'est que l'espérance, elle nous donne la certitude que cet attachement à, à cette fin qui nous est présentée nous sera donné. Et donc, l'espérance est vivante parce que elle constamment, elle alimente en nous la certitude que là est une fin, à la oui, fin oui, que oui, Dieu veut oui, nous donner. Oui. Elle, autrement dit, elle, oui. elle, elle, est, elle anime en nous, en oui. permanence, ce désir d'aller plus, plus haut, ce désir oui, oui. de, de recevoir l'héritage des fils. Donc elle l'affine, puisqu'elle est toujours... Est ça, Exactement. Elle, ou... elle lui fait porter un fruit encore plus oui. profond, euh, parce qu'elle elle est la grâce euh, de, de, donnée par le Christ, oui. qui, qui fait vivre en nous... Oui. Ce que lui possède et donc qui, qui constamment anime en nous un désir plus profond, plus puissant, plus élevé que ce que à quoi nous aspirerions. Et donc en fait, euh, ce que l'on voit d'ailleurs dans, dans les grands saints, c'est comment leur espérance, le fait qu'ils vont toujours, ils sont toujours un cran au-dessus, ils, ils sont toujours dans un élan supérieur au nôtre, parce que cette espérance vive. L'effet aspiré à plus haut. Adiutorium nostrum in nomine domini qui fecit celum et teram.